Top 15 des meilleures pâtisseries étrangères. Bruni à l'américaine. D'origine américaine. Le bruni a été inventé par un chef de l'hôtel Palmer House à Chicago en 1893. Il fait partie des desserts les plus connus et préférés des enfants parce qu'il est très simple à concevoir. On le trouve en vente dans de nombreux restaurants et bistrots et dans les supermarchés au rayon des gâteaux et des surgelés. La recette originale inclut souvent des noix comme des noix de pécan ou de macadamia aux États-Unis noix traditionnel en France. Mais il est parfois réalisé sans noix, notamment pour les personnes allergiques. Depuis quelques années, le mot brownie a tendance à être utilisé abusivement en France pour désigner tout type de gâteau au chocolat, quelles que soient ses caractéristiques. Baklava aux amandes et pistaches. Le baklava s'écrit de plusieurs façons. Le 1, le baklava. Le 2, le baklava. Le 3, le baklava. Le 4, le baklava. Pour la variante maghrébine, est un dessert traditionnel mon double. Des anciens empires ottomanes et perses. On le retrouve dans les, dans les Balkans, ou dans le Caucase, au Maghreb et au Moyen-Orient. Le baklava est un dessert long à réaliser car constitué de fines feuilles de pâte yufka ou filo beurré, où il est une à une, superposé dans un plat rond ou carré ou enroulé sur elle-même. Crème catalane vanille. L'origine exacte de la crème brûlée reste inconnue. Toutefois, elle est proche de la crème catalane et d'une crème caramélisée. À la farine de maïs préparée pour la fête de la saint joseph dès le 17e siècle la première recette connue de créma catalana apparaît dans le livre de sainte sophie livre de cuisine catalane au 10e siècle une autre forme de crème brûlée propre à la flandre date elle aussi de plusieurs siècles ce dessert est français scone anglais le scone est un petit pain ou cake lorsque la recette inclut une du sucre d'origine écossaise. Les scones sont particulièrement populaires non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux états unis et au Canada, ainsi qu'en Australie, Nouvelle-Zélande et en Irlande. Ce dernier pays choisit le scone comme pâtisserie représentative pour le café Rock Grewesh d'Amel. Cette recette vient de l'Ouest Algérien. Il s'agit d'une spécialité de la ville des Yandais de Tlemcen. Tiramisu recette italienne. Le tiramisu veut dire « tire-moi vers le haut ». Remonte-moi le moral, redonne-moi Est une pâtisserie et un dessert traditionnel de la cuisine italienne. La recette actuelle du tiramisu n'apparaît dans aucun livre de cuisine antérieur aux années 1960, ni dans aucun dictionnaire ou encyclopédie dans les années 1970 et les années 1980. L'origine de ce dessert doit être attribuée à la région Yule, et juliette Cheesecake New Yorkais. Ce dessert vient d'Amérique du Nord. Le cheesecake gâteau fromage au Canada, France francophone est une variété nord-américaine de gâteau au fromage. Ses origines peuvent être tracées jusqu'en Grèce antique. Ce dessert présente sous forme d'une tarte ou directement dans le plat. Pastéis de nata, des petits flans portugais. Un pastel de nata, littéralement pâtisserie à la crème, est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Il s'agit d'une sorte de flan pâtissier, parfois tiède. Il semble que la pâtisserie ait été créée au 19 e siècle par des Religieuse du monastère des Hieronymites, située dans la petite ville de Belém, aujourd'hui un quartier de Lisbonne. Millionnaire Shortboy, un sablé au caramel, également appelé carré au caramel, tranche au caramel, sablé du millionnaire, tranche du millionnaire, sablé au chocolat au caramel et carré au Wellington, est un article de confiserie en biscuit composé d'une base de biscuit sablé rectangulaire, triangulaire ou circulaire, garni d'un caramel et de chocolat au chocolat dessert vient d'Ecosse. Donuts, ce dessert vient d'Amérique du Nord. Donuts, littéralement noix de pâte, veut dire beignet sucré. En Amérique du Nord, beigne au Canada francophone et beignet en Louisiane. Ainsi que pour les, les Acadiens, la version la plus courante est de forme tori, à texture dense, souvent couverte d'un glaçage, qui fut popularisé dans les années 1950. Au Canada, cette pâtisserie est principalement diffusée par la chaîne Tim Horton. Les donuts ou beignes peuvent parfois être fourré d'une véritable crémeuse ce qui les apparent aux épaules ou encore de confiture. Ils s'accompagnent généralement d'un café à les petits donuts de forme séphérique sont appelés donuts holes ou trous de beignet au Canada. Alva à la le alba est une composition pâtissière correspondant à diverses composeries. consommées en Asie occidentale ainsi qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient Moyen Proche et au Maghreb. Elle est plus souvent fabriquée à base de sésame. Basbousa aux amandes. La basbousa au vanilles en Grèce et en Turquie, Namura au Liban ou Ressa dans des parties du Maghreb est une pâtisserie préparée à base de semoule, fine de blé de sucre et de fruits secs. Elle peut être aromatisée de diverses manières. En Égypte, on peut la trouver préparée avec de la poudre d'amande garnie avec des noisettes au Liban, avec de la poudre de pistache ou de pistache écrasé, avec de la noix de coco ou de la peau d'oranger confite. On peut l'aromatiser avec de la cannelle, des clous de girofle, de l'eau de fleur d'oranger. Ce dessert vient du Moyen-Orient. Apple pies, tourte aux pommes. La tarte aux pommes est un type de tarte sucrée faite d'une pâte feuilletée ou brisée Carmine de pommes et mince. Cette tarte peut être consommée chaude, tiède ou froide. Cette tarte officielle de l'État du Verme aux États-Unis. Sopapilla, bain mexicain. Il y a plusieurs façons de dire. La première, la sopapilla. La deuxième, sopapilla. La troisième, sopaepa. Ou encore, cachanga est une tortilla de farine de blé frite ou du beurre. Il existe beaucoup de façons de la préparer, mais elle comprend fréquemment comme ingrédient principal du bauti ou calamba. On la trouve dans de nombreux pays de culture musulmane. La pâte peut être sucrée ou salée. La soupa et bia est servie tu sais, quand elle est sucrée et est servie avec du chancap, un sirop de sucre complet cristallisé au elle est parfumé d'un zeste d'orange, voire de cannelle, à Elle se mélange traditionnellement en telle de plujes. Bah, Banoffee est une délicieuse et gourmande pâtisserie en mêlant la banane et le caramel sur une base de crumble, biscuit ce se tient par ailleurs. Au moment de ces années, ils pour qu'il s'agit de la contraction de Banana et bananes. Et le -tout pour caramel, il existe aussi des variétés. Et